Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, donc, cette vidéo va marquer le début d'une série comme, euh, comme je vous l'avais dit. Donc une série qui va parler euh, du GoCraft. Euh, car je me suis rendu compte qu'il y avait peu de vidéos qui expliquaient tous les blocs euh, du GoCraft, tout leur, tout leur fonctionnement et leur craft, etc. Et, euh, mais je se contentais plutôt de 3 principaux, 3-4 principaux blocs. Mais le reste les laisser à part alors qu'il y avait euh, beaucoup d'autres pour euh, différentes utilités, euh, toutes très pratiques. Donc euh, on va commencer donc, avec, les, avec les crafts. Donc euh, tout d'abord pour crafter tout donc, ceci, donc, tous ces blocs et euh, nouveaux items, il va falloir toutes ces, euh, toutes ces, tous ces blocs items euh, pour pouvoir crafter tout ça. C'est à dire 41 fer, go de fer, 20 poudres de redstone, 2 euh, insulation play donc euh, des planques euh, d'isolation 2 repeater 1 bâton 1 briquet 4 pistons 3 boutons 3 verres 1 euh, de la 2 boules gluantes enfin, des boules de slime là, et 2 euh, planches de chêne alors pourquoi tous ces matériaux donc euh, tout d'abord on va commencer par euh, par euh, alors, il va commencer à être logique, par le bloc on, bloc target on donc vous mettez tout le temps 4, 4 lingots de fer autour et euh, vous mettez une poudre de la au centre et vous obtenez donc un marqueur bloc on donc vous refaites la, la même étape alors pourquoi tout simplement parce que en faisant ça vous allez obtenir un autre mais comme c'est exactement le même craft le créateur donc euh, moi 4 euh, a décidé de changer et de mettre donc du coup le marqueur bloc on euh, dans la table de, de craft pour obtenir un, un off donc voilà pour ça ensuite on va faire euh, le slide donc pour ça vous mettez de la poudre de restant, donc 3 donc là on en a plus on va faire tous les blocs euh, donc en V comme ceci pareil euh, tout le temps les lagos de fer euh, au milieu enfin dans l'écran je veux dire Hop, comme ceci et là donc on va se mettre au marqueur bloc euh, slide donc euh, on va mettre 3, 3 ensuite on met une planche ici Tac, et on obtient un, un slide euh, donc je vais en recréer un autre vous allez voir pourquoi donc ici on va mettre un sticky piston ah, un sticky piston quoi. un bâton tout court <rire> avec euh, pour obtenir le bloc de rotation et ici c'est un peu particulier vous allez mettre le piston en haut et le briquet en bas pour obtenir euh, le bloc pour le lequel... canon alors pourquoi j'ai fait euh, en tout deux sticky euh, deux core block slide tout simplement parce que ça fait exactement la même chose que le marqueur block on et off c'est à dire qu'on met le slide ici et on obtient un slide slant donc c'est à dire qu'en fait ça euh, va de biais euh, à 45 degrés. ensuite on va s'attirer aux plaques d'isolation donc on va faire donc, euh, la, la première c'est à dire euh, la normale donc trois euh, lagos de fer et euh, suivi de Prendre la goutte fer et avec une boule, de slime, une boule de slime et je tenais 16 poudres oui oui j'y vais j'y vais et, et donc après on donc là on obtient donc la, les plate donc qui, qui peuvent aller donc ça se met par par 16 mais ça peut aller euh, jusqu'à 64 et on remplace donc ici le centre par un du à la Julie et on obtient donc la one plate, la one way plate, donc la plate à sens unique. Ensuite pour diriger tous ces, ces blocs, il va nous falloir un contrôle panel. Donc pour ça vous allez utiliser trois blocs de, de vitres, trois boutons et euh, une poudre de redstone euh, à gauche ou à droite mais au centre ça ne marche pas. Donc à gauche ou à droite ça n'a pas d'importance. Euh, voilà. Et ensuite on va utiliser euh, une Autre plate un peu spéciale, et donc ça sera euh, donc une insulation plate au milieu. Vous en craftez deux de préférence, Hop. et là vous en mettez une au centre, et ça fait comme le comme ces trois de là, c'est à dire que vous interchangez pour le reception plate pour une transmission plate, et ensuite. Il nous reste à faire euh, le bloc euh, target, hop, hop. qui lui s'obtient, si je ne me trompe pas, voilà, comme ceci. Et j'ai dû me tromper dans mes comptes. Et donc on obtient le bloc target euh, pour, vous allez voir, d'autres fonctionnalités. Donc euh, après avoir vu tout ça, euh, on va pouvoir passer aux démonstrations on va voir donc euh, la première chose donc, qui est le bloc de rotation euh, donc euh, c'est le système classique hein, euh, je me suis pas embêté à faire un truc hyper complexe euh, donc on va faire tourner ça mais on n'a pas mis d'insulation plate aucune donc voilà ce que ça donne on veut juste faire tourner le blocs de milieu donc là il y en a deux en trop en fait ce qu'il faut faire donc on cache le bloc ou l'autre hein, comme on veut donc je vais mettre ici. Donc, euh, on peut cacher la plaque. Euh, pour ça, il suffit de prendre le panel de contrôle, de faire un clic droit dessus, puis ça la masque. Euh, tout simplement. Hein. Et donc là, ça peut tourner tranquillement. Vous voyez, on la voit pas. Ensuite, euh, on peut contrôler la, la vitesse et quelques autres détails. Donc, la vitesse, l'accélération. Par exemple, la vitesse on met en 110... Donc là si c'est euh, au niveau du, du sens. Euh, c'est pour le camouflage de la plaque, mais pour moi ça ne marche pas trop, enfin, je n'ai jamais vu trop la différence. Et ici, euh, si on permet ou on ne permet pas. Donc c'est à dire permettre ou ne pas permettre. C'est à dire que, donc là ça permet, là ça ne permet pas. Donc quand ça permet, c'est à dire que la, door, la dirt est comprise dans le fait que le, le bloc puisse tourner. Euh, ce bloc là donc de dirt donc quand c'est un denis il ne peut pas, quand c'est en halo il, il peut, donc pareil pour la pour le gravier, la roche et le sable euh, et ici euh, j'ai jamais trop compris euh, le truc ça enfin, bloque euh, directement donc je sais pas trop donc voilà et euh, donc euh, ça c'est possible pour toutes les deux donc vous voyez il, il accélère au fur et à mesure enfin, je crois qu'il va être... Donc, il accélère encore. donc vous voyez il accélère donc voilà pour ça ensuite on va voir euh, donc, euh, ce, le slide donc qui est euh, vertical ou horizontal, ça marche pour les deux donc là pour euh, sens pratique je vais faire de l'horizontale donc euh, voilà donc, tout simple, hein, tout bête Hop. Donc euh, pareil, euh, on peut faire l'accélération parce que lui au maximum il est à 10 et minimum donc euh, 1 et on a différents modes. Donc, euh, ça, ça, euh, ça, fait, euh, donc ça bouge l'ensemble le, de blocs euh, dès qu'il a un marqueur bloc on euh, devant lui et ça fait à sens unique, c'est-à-dire qu'il reste en place, euh, ça fait comme si c'était à, à usage unique donc là ça, ça fait comme là en fait donc là pareil avec le bloc donc euh, le défaut c'est très bien aussi <coughs> donc là pareil et euh, là encore pareil hein. les interfaces sont, sont semblables donc euh, en lent. Euh, voilà euh, à savoir que je vous déconseille fortement de mettre euh, en 1 le marqueur bloc euh, de rotation pourquoi Parce que c'est véritablement très très très très très très très lent. Vous voyez, là il bouge et c'est d'une lenteur juste incomparable. Donc je vous le déconseille fortement. Ensuite, on va voir euh, le marqueur. Euh, le. Marqueur, quoi. Le corps bloc. Voilà. Euh, slide Sun. Euh, qui permet donc, de faire bouger en biais. Donc là pareil, il est au maximum. Non, non, au minimum. Euh, pareil que pour l'autre. Hein pour ça qu'ils ont le Minecraft parce que c'est exactement la même chose sauf que ça ne fait pas bouger dans le même sens des blocs <coughs> donc voilà Hop. donc là voilà donc vous voyez c'est vraiment euh, c'est vraiment fait pour les par exemple escalator ou autres. c'est très intéressant à, à faire fonctionner et ensuite on va faire le canon donc euh, très simple le canon euh, pour le temps d'explosion euh, donc euh, maximum c'est 10, minimum c'est 1, c'est une seconde, donc euh, on allume ça explose. Pareil si ça permet ou ne permet pas. Et euh, là c'est pour le test de connexion. <coughs> donc voilà ce que ça donne. Il faut désactiver le levier, sinon ça fera un contenu. Et voilà ce que ça donne. Hop. Donc, vous voyez, je suis en vue normale et disparaît. Euh, donc c'est vraiment euh, beaucoup. Euh, au niveau de la hauteur ensuite il faut savoir qu'il est soumis à des lois euh, c'est à dire que euh, au lois de la pesanteur on va appeler ça comme ça c'est à dire que plus le montage sera lourd donc euh, ce qui a suivi sera lourd moi, si vous faites une énorme fusée euh, elle décollera pas bien haut donc là hop donc là, par exemple euh, vous voyez il ne disparaît pas, il vont beaucoup moins haut euh, voilà donc, ensuite, si on fait un truc euh, tout bête, on en a vu, ça. C'est étrange, On me dit Une DA, ça change pas beaucoup. Ça change rien du tout. Euh, voilà. Et bien, moi, en fait, il a pensé à tout, dont aux lois de la plaisanteur. C'est-à-dire que quand on lance quelque chose avec un, un taux euh, qui n'est pas égal à, à tous les endroits, c'est-à-dire qu'au on que ça soit un carré, c'est un rectangle, et puis qu'il n'a pas été mis au centre, et bien ce rectangle-là va se déplacer dans les airs. Tout simplement. Oh, donc ça. Et il y a différentes euh, possibilités au niveau du refugérateur. Donc hein. il y aura de blocs euh, lourds d'à côté, plus il y aura un euh, lien au même sens. Vous voyez donc ça peut vraiment aller très très loin. Euh, et à savoir aussi, euh, ça marche de biais aussi, hein, je vais vous montrer ça. Donc, ce canon est vraiment euh, intéressant pour ce genre de choses là. Euh, à vous de bien calculer vos effets. Par exemple, vous êtes dans une map, euh, vous faites une map, il est où Il est là. Hop, vous voyez, hein, c'est vraiment.. Hein. Vous faites une map. Et euh, vous devez vous déplacer à un endroit. Et vous voulez utiliser le canon. Et bien, vous faites en sorte que cet endroit là, ça se pose pile poil. Euh, à cet endroit là, vous voyez, par exemple, si on fait ça. On va refaire le. Et on va faire en sorte que ça atterrisse pas euh, au centre simplement, hein. et on va voir si c'est possible ou pas. Jamais essayé ça me vient de... à l'esprit comme ça, et après je vais monter une autre chose avec le canon, donc et ça sera la fin du, du canon. Est pas là. Oui. Bon, il n'a pas fonctionné correctement euh, Ah, je suis une troupe de. pense pas. Donc, euh, avec le canon. Donc, il faut savoir qu'il ne faut jamais s'amuser euh, avec le canon à se mettre dessus. Euh, et, je ne peux pas désactiver. Le. Bon, bah, je suis passé en travers parce que je l'ai voulu. On peut aller dessus voilà euh, le problème c'est qu'on tombe plus vite que le bloc donc c'est dommage que euh, vous restiez en l'air comme ça comme, comme, euh, okay. non, non. donc là j'ai cassé le canon tout simplement parce que voilà quand on casse le canon le bloc reste en l'air voilà comme ça et vous pouvez construire dessus hein, mais il restera en l'air et même si vous construisez mettez un autre canon en dessous euh, ça marchera pas il restera tout le temps en l'air le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, donc euh, pareil. Si on veut poser des blocs euh, en l'air, euh, c'est peut-être utile, faut être précis quand même. Et euh, donc, euh, je vous invite donc, à télécharger donc le, la nouvelle version donc, qui est à 2.2.0, un truc comme ça, qui permet donc, de nouveaux ajouts. Euh, donc, je vais vous mettre tous les liens utiles dans la description. Euh, N'oubliez pas de, de vous abonner et tout ça. Euh, donc c'est la fin de ce premier épisode De cette série Hugo Craft Donc là c'était vraiment euh, Un petit rappel De tout ce qui est possible avec Hugo Craft euh, Enfin Dans les trucs faciles Donc il n'y a pas de grosse construction C'est à vous de vous imaginer euh, Pareil donc, est, Tout est à, à imaginer Je ne vais pas vous aider euh, Après c'est selon vos envies euh, Vraiment euh, vous pouvez faire ce que vous voulez euh, là je vous ai montré donc les trucs euh, simples, euh, simples, faciles, efficaces, ainsi que les crafts, les propriétés de chaque bloc, euh, ajoutées et ah oui, j'ai oublié une chose, euh, la plaque à sens unique. Donc euh, avant de finir, hop voilà. Ah oui, j'ai Parce que, comme là, le sol il n'est pas en terre ni en, en pierre ou autre, il permet de, de, de bouger le bloc. Et j'aurais pas dû faire ça. Zut. Donc, euh... Donc, je vais pas me Donc, en fait, le, le système de la plaque à sens unique, c'est de tout simplement laisser un bloc euh, à l'endroit où il est, euh, tout simplement. Enfin, là, ça n'a pas l'air de marcher. Je ne sais pas pourquoi. C'est mieux. Euh... Si on fait ça. Donc si on fait ça ça devrait fonctionner. bon normalement en fait ça laisse la, le, le bloc où c'est euh, là je sais pas pourquoi ça fonctionne pas en fait euh, sais pas du tout pourquoi sais pas de vouloir euh, de vouloir euh, se, se laisser faire bon tant pis donc euh, je vous le dis euh, normalement ça reste euh, dans le ça reste euh, à sa place hein ça bouge plus euh, puisque c'est un sens unique euh, donc je vois pas pourquoi ça, ça se déplace, c'est très étrange, euh, moi ça normalement ça marchait. Après c'est peut-être des bugs de la de, la, de cette version-là, euh, car il faut savoir donc c'est une version qui est un peu buggée euh, un tout petit peu, enfin vous mettez des blocs, vous utilisez les dernières fonctionnalités, euh, ça bug, un peu euh, rien de méchant on vous rassure. Euh, donc voilà pour, euh, pour, ce, cette, pour ce récapitulatif euh, d'HugoCraft. Euh, vous voyez c'est vraiment vraiment simple, hein, euh, je fais rien de compliqué, euh, tout le monde peut le faire. Euh, et euh, donc euh, voilà, donc, euh, tous les liens sont utiles seront dans la description. Euh, N'oubliez pas de, me, de voir la, ma vidéo que j'ai faite qui euh, pas trop d'actualité maintenant, mais qui concerne... Euh, tous les crafts euh, et, et autres choses euh, un peu plus complètes peut-être, je ne sais pas, je suis un peu trop, je vais pas regarder avant de faire ça. Euh, donc il sera pareil dans la description. Et euh, bah, likez, faites euh, tout ce que vous faites d'habitude, hein, euh, je ne vais pas vous retenir pour ça. Donc euh, l'épisode 2, donc ça sera sur euh, les possibilités euh, du slide. Que, les, que sur les possibilités du ça, ce sera une petite vidéo aussi. Euh, après ce sera peut-être sur le rotation block, le canon et euh, ça continuera au plus du temps suivant les améliorations euh, du GoCraft euh, par Moa 4. Et euh, on verra aussi euh, des constructions après, après avoir fait tout ça, euh, toutes les constructions possibles euh, avec, Hugo, avec Hugo Craft. Euh, avec par exemple les euh, me pour des maps et euh, <coughs> pour des maps un peu gameplay euh, qui pourrait être sympa parce que je me suis un peu entraîné parce que je vais faire une map bientôt je vais bientôt terminer une map euh, avec pour enfin, terminer continuer une map euh, aventure avec Hugo et euh, ce qui permettra de faire euh, ceci en fait euh, tout un jeu avec euh, très, très délirant Enfin du moins j'espère. Donc euh, on se retrouve à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Euh, N'oubliez pas de vous abonner si vous en avez envie. De liker pareil si vous en avez envie. De partager la vidéo si vous en avez envie. Et euh, de faire tout, tout ce que vous voulez si vous avez envie. Euh, et à la fin de cette série, euh, si vous me demandez, je vous passerai la map si vous voulez. Euh, parce que bon euh, je ne sais pas comment faire. Et euh, bah, voilà donc, pour ce coup hein puis euh, sur ce magnifique coucher de soleil, on va se dire euh, à une prochaine vidéo qui sera peut-être pas forcément une il craft, mais plutôt une autre. Allez, à la prochaine.